Bonjour à vous tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 25 novembre au 1er décembre. Alors je vous briefe hein, sur l'ensemble de nos offres, vous avez les vidéos pour 2020 qui sont en ligne, vous pouvez également donc euh, avoir une consultation avec Zoé ou avec moi. Ensuite n'oubliez pas le live du mardi soir, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, les réseaux sociaux euh, Twitter, Instagram et notre page Facebook. Et puis n'oubliez pas non plus les... vos horoscopes pour 2020 à lire! Chers amis du Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, il y a deux changements importants. Il y a euh, le Soleil qui est arrivé en Sagittaire, un de vos signes préférés, et Vénus qui rentre en Capricorne en même temps euh, qu'il y a une nouvelle lune ce mardi. Donc en ce qui concerne le Soleil, c'est très chaleureux pour vous. C'est, euh, disons, euh, probablement la période la plus chaleureuse parce que le Sagittaire est un signe du, du bien vivre, du, du, du profit, on est là, on, on, on se met... Euh, euh, on est bien avec tout le monde, on se met bien avec tout le monde, il y a un côté relationnel extrêmement euh, positif, mais il y a aussi au milieu de tout ça, bien évidemment, euh, les affaires qui marchent bien, euh, tout tourne, je veux dire, il y a comme si on avait mis de l'huile dans les rouages, et vous pouvez aussi préparer un voyage puisque le sagittaire est le signe des voyages, donc vous pouvez préparer un voyage pour la fin du mois, pour les vacances de Noël. En ce qui concerne Vénus, et bon la nouvelle lune elle va aller dans le même sens, hein, puisqu'elle est au tout début du Sagittaire, donc elle va même accentuer tout ce que je viens de vous dire, hein, et vraiment ce sera lumineux, hein, très lumineux. À côté de ça, donc il y a Vénus qui rentre en Capricorne, alors là c'est euh, moins lumineux. <rire> Disons que c'est du sérieux Vénus en Capricorne, elle vous fait prendre, euh, les choses au sérieux, évidemment, euh, tout ce qui est de nature affective ou financière, hein, ça dépend euh, euh, en fait de la valeur que prend euh, Vénus dans, dans votre thème. En, en tout état de cause, il faudra euh, prendre à cœur euh, ces questions d'argent et euh, aussi vous montrer solide euh, à côté de, de, de ceux que vous aimez, être un roc pour eux, euh, euh, parce qu'ils auront besoin de ça. Mardi et mercredi, euh, donc mardi après-midi surtout, euh, c'est donc la nouvelle lune, la lune sera en sagittaire, ce seront les deux meilleures journées de votre semaine, avec euh, pour, donc la possibilité d'étudier un voyage, ou d'étudier même d'autres choses où vous allez apprendre. Il y a une notion d'apprentissage qui vous nourrira intellectuellement. <musique> taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons affaire à des changements célestes qui peuvent être sympathiques pour la plupart d'entre vous. D'abord, on a le Soleil qui est entré en Sagittaire, le signe de la fête. Hein? Mais euh, bon, pour vous, ce signe de la fête, il est lié à l'argent, hein? puisque le secteur qu'il représente est celui de l'argent et pas de l'argent qu'on rentre forcément, plutôt de l'argent qu'on dépense. Bon, c'est vrai, au mois de décembre, hein, euh, forcément, on dépense de l'argent pour les cadeaux. Alors, vous avez probablement déjà fait votre budget, mais si ça n'est pas le cas, et bien vous allez le faire cette semaine, euh, probablement à l'occasion de la nouvelle lune de mardi, et vous allez euh, dispatcher vos dépenses, vous voyez ce que je veux dire, de manière à ne pas euh, dépasser vos limites, parce qu'avec le sagittaire, il y a toujours une notion de euh, dépassement des limites. Or ça, vous allez faire certainement très attention, parce que c'est dans votre nature, et parce que là vous savez qu'il qu qu le faut quoi. En ce qui concerne le deuxième changement, ben c'est Vénus qui change de signe, qui rentre en Capricorne, donc le même jour que la nouvelle lune, et elle est très bien placée par rapport à, au taureau, hein, elle est dans, dans un signe de joie. Donc euh, c'est bien d'argent dont il va être question encore hein, avec Vénus, et là cette fois, de l'argent qui, qui rentre, hein, qui, euh, ou en tout cas un profit que vous allez retirer, euh, un profit matériel que vous allez retirer d'une situation euh, euh, quelle qu'elle soit. Mais alors peut-être que vous allez payer un voyage, hein, c'est possible aussi. Euh, on, on, on associe là le sagittaire qui est le signe des voyages avec euh, Vénus, planète d'argent, hein. c'est du domaine du possible. Mais vous pouvez aussi recevoir un mandat de l'étranger, mais je ne sais pas si ça existe toujours, les mandats, oui ça doit exister toujours. Et euh, donc bon, il y a du contentement dans l'air avec cette Vénus en Capricorne, et surtout euh, cette semaine pour le premier er décan. Vendredi et samedi, et ben précisément, la Lune sera en Capricorne, donc elle va passer sur Vénus, va faire un bon aspect avec Uranus, que Vénus fait aussi, donc il n'est pas exclu du tout que vous fassiez des rencontres chaleureuses. Je ne dis pas que ce vraiment que ce soit une rencontre amoureuse, que vous allez rencontrer votre âme sœur, non! des rencontres agréables qui vous feront chaud au cœur. vous aurez le sentiment de plaire. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, le Soleil est entré en Sagittaire, donc on va en parler, et Vénus sort du Sagittaire pour entrer en Capricorne, on va en parler aussi parce que ça va se passer en même temps que la nouvelle lune. Donc en ce qui concerne le soleil en sagittaire, voilà, il a fait euh, une moitié de zodiaque depuis votre anniversaire, donc il se trouve face à vous et il éclaire euh, euh, le secteur euh, de votre thème qui représente euh, les autres. Les autres, mais aussi le conjoint, hein, euh, les associés, euh, les rencontres que vous pouvez faire, les accords et les désaccords, hein, quand il s'agit d'une planète un peu moins positive. Là le soleil de toute façon est positif, donc je ne pense pas qu'il y aura du tout de désaccords, et la nouvelle lune va de mardi va accentuer toutes les qualités du sagittaire, c'est-à-dire que vous allez avoir pendant quelque temps une vie sociale probablement plus euh, comment dire, plus active, un petit peu plus agitée que d'habitude, vous serez invité à droite à gauche, ou c'est vous qui inviterez, hein, c'est possible. En tout cas, euh, c'est je pense extrêmement euh, agréable à vivre euh, pour ceux qui vont euh, recevoir les influx euh, solaires. Ensuite on a donc cette Vénus euh, qui euh, mardi rentre en Capricorne c'est un peu moins gai, disons que ça va temporiser tout le côté un petit peu très enthousiaste hein, du sagittaire qui manque de limites, qui hein, vraiment est un bon vivant excessif. Et alors avec Vénus qui, qui représente nos plaisirs, hein, c'est pas seulement l'amour, c'est les plaisirs, c'est l'argent, le confort que, que nous apporte l'argent et bien cette Vénus en Capricorne, elle va temporiser beaucoup les élans du Sagittaire et vous permettre peut-être de trouver un équilibre. Mais bon, elle va mettre beaucoup l'accent sur certains tourments passionnels que vous pouvez rencontrer dans votre relation amoureuse. Dimanche sera une bonne journée avec la Lune en Verseau parce que vous pourrez vous évader alors soit parce que vous allez préparer peut-être vos vacances de fin d'année, ou alors parce que vous allez lire un bon livre, regarder un film, ou aller vous balader quelque part où ça vous changera complètement les idées. Donc un bon dimanche en perspective! Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons du mouvement, hein? euh, d'abord le Soleil est rentré en Sagittaire, donc euh, il va nous, nous offrir une nouvelle lune puisqu'il va rencontrer la lune euh, dans ce signe, dans le Sagittaire, euh, ce mardi, et en même temps Vénus va changer de signe aussi puisqu'elle va quitter le Sagittaire et rentrer euh, en Capricorne où elle se trouvera face à vous. En ce qui concerne le soleil en sagittaire, il est clair, votre secteur du travail, du de la vie quotidienne, de tout ce que vous pouvez avoir comme petite contrainte contraintes hein, dans, dans votre quotidien, les obligations, les horaires, vous voyez, tout ce, qui, euh, tout ce à quoi vous allez accorder beaucoup d'importance euh, pendant cette période sagittaire, qui n'y aura peut-être pas autant hein, que vous leur accorderez. Il euh, y a aussi, euh, comment dire, dans ce signe euh, la notion de forme et de santé, euh, donc euh, peut-être que vous allez vous préparer aux fêtes et, et faire un petit régime pour pouvoir euh, euh, manger euh, hein, avec plaisir euh, tous les plats, euh, tous les bons plats euh, du réveillon. Euh, en ce qui concerne Vénus, alors euh, c vous le savez, c'est votre planète d'amour et d'argent, euh, et, et le fait qu'elle se retrouve face à vous euh, euh, est plutôt de bon augure, hein, dans la mesure où elle va être tout de suite en bon aspect avec Uranus. Donc euh, il, il va se passer quelque chose d'un petit peu inhabituel, d'un petit peu spécial, sur le plan affectif et surtout pour ceux du premier er décan. Bon, cela dit, Uranus est rétrograde, donc il est possible que euh, ce soit euh, un petit peu plus modéré que ce que je vous dis. Hein. Euh, mais il n'empêche quand même que c'est une très bonne configuration. Euh, certains pourraient faire une rencontre d'ailleurs, ou alors Recevoir une invitation à laquelle il ne s'attendait pas. Parce qu'avec Vénus sur Anus, il y a toujours une notion d'inattendu, d'imprévu, donc on peut euh, vous inviter quelque part au dernier moment. Hein? Donc euh, même si c'est au dernier moment, vous acceptez, hein? vous ne vous vexez pas euh, euh, parce que vous avez l'impression d'être un bouche-trou. Ça ne sera pas le cas, ce sera une invitation vraiment très amicale. Lundi et mardi matin seront des bonnes journées, vous démarrez bien la semaine, parce que la Lune va être dans votre secteur 5 et donc vous vous regarderez dans la glace, vous vous aimerez bien. Et partant du fait que vous serez bien avec vous-même, vous serez positif, et évidemment la journée entière, hein, lundi, mardi, sera positive, puisque vous-même serez positif. Vous voyez, on entraîne, on fabrique nous-mêmes euh, les ambiances dans lesquelles on se trouve. Lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine, c'est plutôt des bonnes nouvelles hein, avec l'arrivée du soleil chez votre ami le sagittaire, hein, le signe le plus signes et plus brillant hein, de votre zodiaque la nouvelle lune qui va avoir lieu mardi dans ce signe, et à côté de ça, l'arrivée de vénus en capricorne, alors là c'est un petit peu moins chaleureux. En ce qui concerne le soleil, en tout cas il éclaire votre secteur de l'ego, hein, le secteur de l'amour-propre, le secteur de l'image que vous avez de vous, et évidemment avec le soleil, c'est du bon! Hein? C'est-à-dire que l'image est bonne, que vous êtes plutôt content de vous, que vous allez euh, recueillir des compliments et que vous-même allez être un petit peu flatteur avec les autres, dans la mesure où c'est vrai que ça marche, hein? vous l'avez constaté à plusieurs reprises, bah, les gens, ils aiment bien qu'on leur fasse des compliments, ils aiment bien qu'on leur dise qu'ils sont beaux, bien habillés, etc. et ce sera votre manière d'être, euh, euh, la manière que vous choisirez pour mettre les gens dans votre poche. Et alors personne ne pourra vous le reprocher hein, parce que ce sera plutôt fait avec classe et élégance comme d'habitude. Alors à côté de ce soleil qui est quand même très chaleureux, donc on a une vénus un petit peu froide. Elle rentre en capricorne ce mardi et euh, le capricorne, vous le savez, il est géré par saturne, hein, la planète quand même de la rigueur, hein, de la fermeté, de, euh, de la persévérance aussi. Hein. Et euh, en ce qui concerne le lion, c'est votre secteur du travail, le Capricorne, le secteur de la vie quotidienne, des habitudes, de, de tous les aléas de la, de la vie quotidienne. Alors on peut dire qu'avec Vénus, ça va être adouci que vous n'allez pas avoir de gros problèmes dans le quotidien, mais on peut aussi inverser les choses et, et, et se dire que Vénus va subir hein, les... Euh, le Capricorne, et que donc vous pouvez attraper froid, avoir un rhume, euh, avoir euh, mal quelque part, être, vous voyez, être un petit peu inconfortable, voilà. Avec euh, Vénus dans ce secteur-là, en Capricorne il peut y avoir une forme d'inconfort. Mardi et mercredi seront des bonnes journées, sont les... Euh, mardi c'est la nouvelle lune, donc il euh, y a tout ce côté très euh, euh, flatteur euh, pour vous et flatteur de votre part qui va être accentué par la présence de la Lune en Sagittaire. Et euh, donc il se peut que vous entendiez quand même des compliments euh, très flatteurs sur la qualité de votre travail puisque euh, Vénus va rentrer dans votre secteur du travail, donc euh, hein, on peut relier les deux planètes entre elles. Amis de la Vierge et ascendant Vierge, hein, évidemment, dans votre horoscope de cette semaine, on a plutôt... Euh, euh, ça se divise, hein, un petit peu bon aspect d'un côté, moins bon aspect de l'autre, mais enfin bon, tout ne va pas toujours bien en même temps. En tout cas ce qui est... Euh, ce qui peut être un petit peu tangent, c'est le soleil et la nouvelle lune en sagittaire, parce que c'est un secteur intime, familial, et comme c'est le sagittaire, disons qu'il y a des remous, il peut y avoir des remous en famille, mais tout comme il peut y avoir aussi je dis, des gens de votre famille qui viennent vous visiter. Vous voyez, il y a à la fois la notion de mouvement, et, et d'amplification du, du sagittaire, qui fait que vous allez accorder beaucoup d'importance à ce qui va se passer dans ce milieu familial, ou euh, ça peut être dans la maison aussi, hein, où il peut y avoir euh, pas des travaux à faire, mais peut-être des, des améliorations, hein, on va dire, et vous allez peut-être bouger des meubles. Hein? Je vous dis, il y a toujours cette notion de mouvement hein, du, du sagittaire, donc ça peut se traduire aussi par des émotions assez fortes hein, que vous aurez du mal à, à contrôler. Mais heureusement, cette euh, Vénus rentre en Capricorne le même jour que la nouvelle lune, et alors là, euh, bon, elle est non seulement en bon aspect avec vous, elle est en signe de terre, hein, comme le vôtre, et elle est sérieuse, elle est... Euh, euh, comment dire, elle sait mettre des limites hein, puisqu'elle est chez saturne, donc elle va euh, un petit peu compenser, vous voyez, les excès euh, du sagittaire pour euh, remettre euh, les choses à l'endroit sur le plan affectif, vous vous sentirez peut-être un peu plus en sécurité que si Vénus était également en sagittaire et que tout bougeait dans tous les sens. Non, là il y, y aura un point fixe, ce sera cette Vénus et donc vos amours, que ce soit votre conjoint ou vos enfants, hein, qui seront vraiment un roc. Vendredi et samedi, et bien précisément la Lune sera en Capricorne et elle va passer par conjonction sur Vénus, donc euh, vraiment euh, très bonne journée pour euh, ceux euh, du premier er décan euh, euh, qui vont bien sentir la Vénus euh, en bon aspect avec Uranus. Hein, il y aura quelque chose peut-être d'un petit peu spécial sur le plan affectif euh, ou sur le plan financier, hein, on sait pas, ça peut être les deux, et on peut dire que euh, vous serez content de votre situation. Balance et ascendant balance, dans votre horoscope de cette semaine, euh, il y a deux changements euh, planétaires euh, qui, euh, que vous allez bien sentir. Hein. D'abord le soleil est entré chez votre ami le sagittaire, où jupiter a, a, a séjourné toute l'année hein, quand même, donc il va passer sur les traces de jupiter et vous permettent peut-être d'amplifier, euh, euh, de tirer du profit euh, de tout ce que vous avez fait cette année, tout ce que vous avez mis en place cette année, euh, de ce que vous avez pu apprendre aussi, parce que c'était une année d'apprentissage avec Jupiter qui était dans votre secteur 3. Donc le soleil vient éclairer hein, finalement tout ce que vous avez pu semer euh, en sagittaire avec le passage de jupiter qui y était rentré, je vous le rappelle, en décembre dernier. Donc d'ailleurs la, la semaine prochaine elle va changer de signe. Donc on a ce soleil en sagittaire très positif. À côté de ça, nous avons une vénus qui rentre en capricorne, votre secteur de la famille, de la maison, et elle forme de bons aspects, donc Bon, le fait qu'elle soit en Capricorne, elle n'est pas très joyeuse, elle n'est pas pimpante hein, comme quand elle est en Sagittaire, mais elle a quand même des vertus importantes de stabilité. Or, bon, peut-être que vous avez quand même... bon, Il y a eu des bons aspects cette année, mais ça n'a pas toujours été stable, hein, ça n'a pas toujours été dans la sérénité. Donc euh, le fait que Vénus rentre dans ce signe très stable du Capricorne, et Jupiter aussi va y rentrer la semaine prochaine, indique que vous allez trouver ou retrouver une stabilité dont vous avez besoin euh, pour pouvoir vous euh, construire encore davantage pour pouvoir évoluer sur le plan personnel. Alors côté cœur, évidemment, euh, il est possible que vous soyez un petit peu plus distant que d'habitude, mais euh, il arrivera également que vous songiez à quelqu'un du passé ou que vous rencontriez cette personne réellement, hein? in the real life, comme disent les anglais. Mardi, mercredi, euh, voilà les bonnes journées de la semaine parce que c'est le jour, euh, mardi, c'est le jour de la nouvelle lune! donc euh, une nouvelle lune qui va quand même euh, euh, vous faire comprendre ou vous montrer tout ce, que vous avez, tout ce que vous avez pu acquérir cette année de connaissances, euh, de connaissances intellectuelles, et même les gens que vous avez pu rencontrer et qui, euh, avec qui vous avez noué des liens euh, ou professionnels ou affectifs. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, on passe du... Euh, on est passé de votre signe à celui du Sagittaire, donc le Soleil occupe à présent euh, le signe de feu qui est voisin du vôtre, où il y aura d'ailleurs une nouvelle lune mardi, et euh, tout ça éclaire fortement euh, le côté financier de votre vie. Alors vous le savez, avec le sagittaire tout est amplifié, tout prend des proportions, et donc ce qui concerne l'argent, les biens qui vous appartiennent, euh, vos acquisitions, voilà, tout ça euh, prendra plus d'importance que ça ne devrait. Hein. Faites attention, parce que le sagittaire euh, n'a pas toujours de limites, donc euh, essayez de vous mettre vous-même des limites, hein. c'est important de manière à ne pas vous retrouver dans le rouge à la banque, euh, bon parce que vous vous direz, j'ai des cadeaux à faire et tant pis! Euh, non, vous vous établissez un budget et vous ne le dépassez pas! Hein. À côté de ça, heureusement, Vénus, euh, Vénus planète d'amour mais aussi d'argent, va euh, se trouver à partir de mardi en Capricorne, le sérieux, le signe le plus sérieux du zodiaque puisqu'il est géré euh, par le gendarme qu'est euh, saturne. Donc vous allez quand même être garder euh, une part de sérieux et de, euh, de limite euh, dans ce domaine de l'argent et puis du côté de vos amours, et eh ben ça, passe, ça se passera bien, il y aura une bonne entente euh, intellectuelle, euh, une complicité même euh, avec votre chéri ou avec les personnes avec qui vous vivez. Hein. C'est vraiment, euh, euh, disons que le Capricorne représente votre entourage dans son ensemble, hein. les personnes que vous voyez euh, tous les jours, euh, ça peut être des voisins aussi, hein, si vous vivez seul, en tout cas, voilà, des relations de complicité avec des proches. Ces tendances dont je viens de vous parler seront accentuées vendredi et samedi, puisque la Lune passera par le Capricorne et qu'elle va rencontrer Vénus. Donc euh, peut-être qu'il y aura un moment très agréable entre euh, ces deux jours, euh, où vous serez avec des proches, avec des des voisins, ou même avec vos enfants adolescents, parce que la, la 3 représente l'adolescence, et où vous vous sentirez bien dans votre peau. Musique sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine, bon anniversaire à tous! Euh, J'espère que vous avez passé une bonne année, bon, c'est pas le cas pour tous les Sagittaires, hein, mais bon, l'année prochaine, vous allez voir, ça va être un petit peu plus stable pour vous. Hein. Donc le soleil est rentré dans votre signe et il euh, y a une nouvelle lune dès mardi, et la nouvelle lune va bien entendu mettre l'accent sur euh, vos qualités, mais aussi sur vos défauts. Alors les qualités, on les connaît, chaleur humaine, ouverture sur, sur le monde hein, en général, euh, bon, je ne vais pas toutes vous les décrire, vous vous connaissez je suppose, et sur vos défauts euh, qui sont, euh, bon, en gros, en résumé, un manque de limites, euh, euh, parfois une instabilité euh, à la fois euh, physique hein, ou, euh, ou mentale par manque de concentration, par exemple. Hein. Euh, ça peut être très difficile pour un sagittaire un petit peu agité euh, de se concentrer. Mais bon pour l'instant euh, c'est plutôt euh, positif, il hein? n'y euh, a, a rien euh, rien d'inquiétant. Euh, à côté de ça, nous avons l'entrée de vénus euh, en capricorne, votre voisin se euh, mardi, donc le jour de la nouvelle lune, et euh, je trouve ça plutôt positif dans la mesure où euh, euh, à côté de ce, ce feu d'artifice que vous pouvez être euh, en tant que en tant que sagittaire, eh bien Vénus en Capricorne, elle va un petit peu euh, disons brider vos élans, euh, euh, vous obliger à être raisonnable, matériellement en tout cas, et à ne pas euh, trop euh, dépenser votre argent. Parce on rentre quand même dans une période où euh, on dépense beaucoup d'argent pour les, les cadeaux hein, et les, les réveillons. Euh, donc... Euh, alors sur le plan affectif, elle est un petit peu possessive, hein, cette Vénus euh, euh, en Capricorne, elle est possessive et, et avide. C'est-à-dire que vous serez très avide d'attention, de câlins, et de preuves concrètes des sentiments qu'on vous porte. Une bonne journée dimanche, hein, la lune elle sera en Verseau, donc euh, probablement il y a un petit déplacement euh, qui se pointe à l'horizon, à moins que ce soit quelqu'un euh, de, de vos proches que vous voyez de manière très sporadique, pas souvent, mais qui euh, dimanche euh, peut venir vous voir et donc euh, ce sont des retrouvailles qui se profilent. Musique Capricorne et ascendant. Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, il y a vraiment une bonne nouvelle, c'est l'entrée de Vénus dans votre signe dont nous allons parler, mais il y a aussi l'arrivée euh, euh, du Soleil en, en Sagittaire. Hein? Il est entré en Sagittaire, et c'est le secteur 12 euh, de votre thème, hein, de votre zodiaque. Donc c'est un secteur d'ombre où les planètes sont moins, ont moins de vitalité, ont moins de pouvoir euh, sur le concret, euh, sur la matière. En revanche, elles ont du pouvoir sur le spirituel. Hein. Donc euh, je dis pas que vous allez euh, pratiquer forcément une religion, mais vous pouvez vous intéresser à une philosophie, ou euh, euh, c'est aussi, euh, comment dire, euh, une période où vous pouvez avoir à, à travailler énormément euh, avec vos neurones, c'est-à-dire trouver des idées, euh, euh, les mettre en place, euh, faire travailler les autres euh, de manière à ce qu'ils trouvent des idées eux aussi. Donc euh, voilà, ça c'est un peu la, la thématique du sagittaire, qui est quand même aussi un signe de fête, mais vous n'aurez pas, vous ne serez pas forcément tenté de faire la fête. En revanche, l'arrivée de Vénus dans votre signe est quand même un très très bon aspect dans la mesure où elle va être tout de suite en, en, en bonne relation avec Uranus, et que donc il peut se passer quelque chose. Et il peut y avoir une rencontre inattendue, ou un moment un peu spécial dans votre couple où tout d'un coup vous aurez l'impression euh, d'un renouveau, que les sentiments euh, sont un petit peu plus pimentés, que vous avez... Euh, euh, que c'est pas comme d'habitude, voilà! Le sentiment que ça n'est pas comme d'habitude et ça va redonner à, à, à vos amours, peut-être un petit peu d'élan, hein, tout en... Bon, il y a quand même une notion de stabilité hein, avec Vénus en Capricorne et... Euh... Mais je pense que vous appréciez, vous êtes le, le signe qui apprécie la stabilité hein, dans son ensemble. Vous démarrez bien la semaine, lundi et mardi matin, la lune sera dans votre secteur d'amitié et d'entraide. Donc il est très possible qu'il y ait un problème à régler au, au boulot, et que vous vous y mettiez tous ensemble. Vous hein, voyez, chacun va apporter euh, sa, sa petite euh, contribution euh, au problème, et donc il sera euh, très rapidement réglé. <musique> Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons l'entrée du soleil en sagittaire et la nouvelle lune qui l'accompagne, et euh, également l'entrée de vénus en capricorne, donc le signe qui vous précède euh, immédiatement. En ce qui concerne le soleil en sagittaire, c'est excellent a priori, hein, euh, étant donné qu'il euh, va passer sur les traces qu'a laissé jupiter. Jupiter a traversé le sagittaire toute l'année, hein, donc euh, le soleil va être, euh, bon déjà euh, c'est le signe de jupiter, donc il va être encore davantage jupitérisé, c'est-à-dire chanceux. Hein? Il y a un, un côté chanceux dans cette conjoncture, chanceux pour vos projets. C'est-à-dire que si vous avez mis un projet en place euh, il y a quelque temps, eh bien il, il prend des proportions hein, euh, sous l'influence du sagittaire, qui est quand même le signe qui amplifie tout, euh, qui efface les limites. Donc euh, vous ne serez pas limité par euh, ce soleil en sagittaire, au contraire, vous aurez tendance peut-être à un petit peu trop en faire, à trop idéaliser les choses, à les voir mieux qu'elles ne sont. Hein? Donc gardez quand même les pieds sur terre, hein, s'il vous plaît! Euh, ensuite, on a l'entrée de vénus euh, en, en capricorne, elle est dans votre secteur euh, 12, euh, donc on sait que c'est pas le secteur où les planètes s'expriment le mieux. En plus de ça, elle est en capricorne chez saturne, donc je pense que vos amours vont singulièrement euh, passer au second plan, mais bon pas longtemps hein, puisque de toute façon la planète est rapide. Donc euh, vous allez peut-être avoir une impression de solitude pendant un jour ou deux, ou euh, le sentiment d'être mal aimé, euh, ou... Euh, alors c'est possible aussi que vous soyez euh, malade ou que votre partenaire euh, soit malade et que euh, ou même un enfant, et que vous soyez obligé de vous transformer euh, en médecin ou en infirmière. De bonnes journées mardi et mercredi, tout simplement parce que ce sera la nouvelle Lune mardi, et que donc la Lune sera en Sagittaire et vos projets de toute nature seront au premier plan, de même que les alliés que vous pouvez vous faire, les amis, l'entraide, la solidarité, enfin, toutes les valeurs que vous défendez et que vous appréciez particulièrement. Poisson et ascendant Poisson dans votre horoscope de cette semaine, il y a deux, deux événements astrologiques. D'un côté l'entrée du soleil en sagittaire, un signe important de votre thème, c'est un des quatre signes qui vous constituent, qui, qui sont les, les bases de votre personnalité, et euh, Vénus qui va rentrer en, en Capricorne, un signe ami et qui représente justement vos amitiés, mais on va en parler. On va commencer d'abord avec le soleil en sagittaire, donc c'est... Euh, vous voyez, c'est le zénith de votre zodiaque. c'est là où se passent les choses importantes, c'est aussi le secteur qui nous décrit les ambitions, euh, euh, les buts que vous poursuivez, vos objectifs, etc. Donc tout ça, va être mis en lumière, hein, évidemment, puisque c'est le soleil, et peut-être que vous allez vous créer de nouveaux objectifs que vous avez atteints euh, certains d'entre eux. On est quand même en fin d'année, euh, donc euh, Jupiter va changer de signe la semaine prochaine, donc euh, bon, elle est passée hein, en sagittaire toute l'année, et vous avez eu certainement d'importants objectifs, peut-être même des promotions, enfin vous voyez tout ce genre de choses. Donc maintenant, il faut passer à autre chose, il faut vous trouver d'autres objectifs parce que c'est important d'avoir euh, des buts, hein? C'est ça nous porte, ça nous donne de la force. On en vient maintenant à Vénus euh, qui est donc euh, pour vous, en tout cas très très bien placée. Elle euh, dit qu'il faut que vous comptiez sur vos amis, hein, pour vous aider si besoin est, mais que vous pouvez aussi vous être un soutien important pour les, les gens qui vous entourent, et en particulier pour des amis qui seraient dans la peine. Parce que Vénus en Capricorne, elle est sous l'égide de Saturne, euh, Elle représente vos amitiés, donc il est possible que vous ayez des amis euh, qui soient dans les ennuis, et il n'y a rien de mieux qu'un poisson pour vous aider quand vous êtes... Euh, quand vous n'êtes pas bien, le Poisson il a un côté, euh, il cherche à vous sauver, hein? donc vous serez le sauveur. Lundi, et mardi matin, voilà deux bonnes enfin une bonne journée et demie avec la lune en scorpion, euh, qui est extrêmement festive, alors je sais pas, peut-être vous avez fait la fête le week-end ou lundi soir, bon ça m'étonnerait, mais en tout cas bon, euh, vous serez euh, dans des d'excellentes dispositions vis-à-vis -vis des autres, euh, moins timides que d'habitude, plus ouverts et je vous promets quelques bons moments, même si c'est des bons moments au bureau, hein? les relations avec les autres seront bonnes. Je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne semaine tous, et d'ici là vous pouvez consulter plus d'horoscopes encore sur rtl.fr, ou vous pouvez appeler le 3210, ou encore aller sur le site du figaro tv magazine. Bonne semaine.